Coucou Magali, comment tu vas aujourd'hui Bah écoute, je vais très bien, ça va, ça va, ça va. Super alors, euh, donc on va peut-être commencer par, euh, par te présenter, voilà, tu peux un peu nous dire ce que tu faisais avant, euh, depuis combien de temps tu es dans la formation et puis qu'est-ce qui t'a poussé à, à justement venir nous rejoindre. D'accord. Alors, euh, ben moi, j'étais dans le commerce, en fait, à la base. Euh, J'ai travaillé dans le commerce. Je suis maman de deux enfants. Euh, J'ai pris donc mon congé parental et euh, suite à ça, en fait, je voulais pas retourner dans le commerce parce qu'au niveau des horaires et tout ça, avec les enfants, c'était un peu compliqué. Euh, les ongles, ça fait des années que j'adore je... les ongles. Pourquoi Je sais pas. J'aime faire les ongles, tout ça. Euh, J'ai toujours voulu me mettre à mon compte. C'est un rêve, en fait, que j'avais, donc devenir prothésiste ongulaire. Mais voilà, on me disait ça marche pas, machin, c'est un risque, etc. Donc du coup, c'est un projet finalement que j'avais mis de côté. Et puis du coup, je me suis dit, bon, bah j'avais pas trop confiance non plus en moi. Donc forcément, ça m'aidait pas. Donc j'ai jamais vraiment osé euh, me lancer, euh, ne serait-ce que dans une formation. Euh, et puis un jour, bah, je suis tombée sur toi et tes vidéos, donc euh, sur YouTube. Et, euh, mais vraiment par hasard en plus. Hein, je ne faisais pas de recherche ni quoi que ce soit, mais je suis tombée sur toi. Donc j'ai cliqué et tu m'as totalement convaincue. Je, je sais pas, j'étais complète, complètement convaincue par toi, par, euh, par ton discours, par, euh, par tout ça. Et ce projet, finalement, de prothésiste angulaire que j'avais euh, ben, au fond de moi est revenu, a ressurgi, a <rire> refait surface. Donc, euh, donc voilà, et je, je me suis lancée. Et puis, comme je te disais, étant maman, pour moi, une formation à distance, c'était l'idéal. Parce que du coup, je peux, je peux travailler quand j'ai pas les enfants, quand ils, sont, euh, euh, quand ils dorment ou quoi que ce soit. Donc du coup, pour moi, il y avait vraiment le côté pratique. Et en même temps, du coup, ben, je, je faisais totalement confiance en ta formation. Donc, euh, donc je me suis lancée. Et, euh, et voilà, j'ai commencé le 4 octobre, je crois, la formation. D'accord. Donc, voilà. donc euh, très récemment du coup. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Et du coup, ben, voilà, c'est aussi pas mal d'avoir l'avis de quelqu'un qui vient de démarrer parce que du coup, est-ce que tu trouves que la formation, elle est simple à suivre Est-ce que tu as eu des difficultés à certains moments Ou est-ce que tu trouves que c'est assez fluide Je trouve que la formation, elle est top, elle est simple à suivre parce qu'elle est vidéos, Donc, on a une plateforme et du coup, ça permet vraiment de... On a tout sur vidéo et puis on peut avancer aussi à son rythme. S'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris ou qu'on a mal vu, on peut remettre en arrière, etc. Et on peut le refaire autant de fois qu'on veut. Donc ça, c'est vraiment bien. Euh, après, le groupe aussi donc sur Facebook qui est, qui est vraiment génial parce qu'on peut se faire corriger, etc. Donc, c'est top quoi. Et euh, au niveau de la formation, en tout cas, moi, je suis vraiment, vraiment satisfaite. Donc, euh, je débute, hein, c'est le début, mais franchement, c'est top. Quand on a une question, tu es là pour y répondre rapidement. Donc, tu es vraiment disponible aussi. Donc, c'est super important. Le dimanche, j'ai déjà fait appel à toi le dimanche d'ailleurs. <rire> Donc, c'est euh, génial. Franchement, euh, c'est top. D'accord. Voilà. Donc, elle répond aux critères finalement. Euh, tu t'étais dit, voilà, pe enfin, peut-être, j'imagine, j'aimerais apprendre tel, tel... Euh... Voilà, pratique, enfin voilà, euh, telle méthode. Oui. Et euh, du coup, est-ce que tu trouves qu'elle est assez complète comparée à ce que tu t'étais imaginé Ah, complètement, elle est même plus complète que ce que je pensais, parce que c'est vrai que, comme moi avant, j'ai mis les ongles, etc., mais c'est vrai que c'était les choses classiques, quoi, les French, le, la pose de vernis, je m'arrêtais à là. Mais en découvrant ta formation, j'ai vu qu'il y avait vraiment plein de choses. Euh, plein de choses à apprendre. Euh, et puis, c'est vraiment très, très complet. C'est une formation de base, mais qui, pour moi, enfin, moi, j'écris, voilà, la formation de base, mais pour moi, c'est plus qu'une formation de base parce que je trouve qu'elle est vraiment hyper complète, quoi, aussi bien au niveau des, euh, des nail art que, que tout. Donc, c'est super complet. C'est franchement rien à dire. Ouais, la partie clientèle, la partie entreprise aussi, je pense ouais, que tu n'as hein. même pas encore regardé toutes ces parties-là exactement ouais j'ai juste regardé comme ça mais j'ai pas cliqué j'y vais petit à petit mais j'ai vu effectivement qu'il y avait la partie entreprise donc ça aussi ça m'a étonnée aussi parce que je me suis dit ben enfin je pensais pas que dans une formation il y avait cette partie là et ça c'est vraiment un gros plus pour pour se lancer donc euh, donc c'est génial Ouais. Bah, normalement, dans les autres formations, on ne trouve pas cette partie-là, justement, entreprise, la partie clientèle. Tout ça, on n'en parle pas du tout parce qu'on n'a pas le temps. En une semaine, deux semaines, trois semaines, on a le temps de faire un petit peu de pratique, des fois même pas de théorie, alors que c'est tellement important d'apprendre les maladies, donc tout ça. Et puis, la partie clientèle, entreprise, on ne voit même pas, quoi. Alors, tout ce qui est marketing et choses comme ça, ben... Bah, n'existe pas et pourtant c'est le point crucial pour réussir dans ce métier parce que certes on peut bien faire les ongles mais si on ne sait pas comment parler aux clientes euh, ouais. qu'on est un peu en galère pour ouvrir l'entreprise on peut avoir peur à ce niveau là et finalement se dire bah je n'ai qu'une semaine de formation je suis pas encore trop au top euh, j'ai peur d'ouvrir l'entreprise et que ça marche pas et finalement on peut baisser les bras c'est ça ouais. ben ouais Complètement. Et justement, tu fais bien de le dire parce que moi, c'est aussi ce qui me décourageait aussi dans le fait de faire, de devenir prothésiste ongulaire. C'était cette partie entreprise que j'avais peur de ne pas maîtriser et cette peur de, de se lancer finalement. Donc, euh, et c'est vrai qu'avec ta formation, il y a à la fois le côté euh, bah, pratique et en même temps la partie entreprise qui est super importante et, euh, et qui est vraiment un vrai plus. Donc, euh donc, c'est génial. Ouais. Mais c'est pas quelque chose qui t'a vraiment convaincu. C'est quoi ce qui t'a vraiment convaincu dans, dans la formation de, de te lancer là-dedans Est-ce que c'est justement que je parlais du côté liberté Est-ce que c'est parce que euh, c'est à distance C'est quoi le, les gros points qui ont fait que, que tu as voulu t'inscrire alors, moi, les gros points, euh, c'est euh, honnêtement, le fait que ce soit à distance, au début, j'étais un peu réticente, en fait, parce que les formations à distance, il y en a plein. Et il euh, y a longtemps de ça, je, je m'étais dit peut-être qu'à distance, je pourrais tenter, puis je ne l'avais pas fait parce que je n'avais pas confiance, en fait. J'avais peur que ce soit une arnaque, entre guillemets, ou qu'il n'y ait pas de suivi. Et avec ta formation, euh, du coup, j'ai senti vraiment que c'était du sérieux. Donc euh, le fait que ce soit à distance mais que ce soit une vraie formation vraiment complète de A à Z, ça m'a convaincu et puis euh, puis voilà quoi, j'ai vu tes tutos, j'ai regardé les, ce que tu faisais aussi sur YouTube. Donc euh, tout ça a fait en fait ça a relancé ce que j'avais en moi finalement que j'ai toujours voulu faire, que j'avais mis de côté et tu as réussi à faire que finalement ben je, ce projet ben a refait surface et euh, et ça m'a totalement convaincue. Et au jour d'aujourd'hui, je ne regrette pas du tout parce que la formation, je la recommande, mais à 1000 quoi. vraiment. Et je ne suis pas la seule d'ailleurs, parce qu'on est nombreuses à te féliciter, ce n'est pas pour rien. Donc, euh, vraiment, je recommande cette formation. Elle est top. Ce n'est pas parce que c'est une formation à distance que c'est une formation, oh là là, pas bien ou quoi que ce soit. Au contraire, elle est à distance et elle est beaucoup plus complète pour moi et pour tout le monde, je pense. Elle est beaucoup plus complète qu'une formation qu'on va faire dans un centre. Ou comme tu dis si bien, on va peut-être payer deux ou trois mille euros, on va faire ça pendant 15 jours. Et après, on est à la maison, on est lâché dans la nature. Et puis si on a des questions, il n'y a plus personne pour y répondre. Que là, on, même au bout de six mois, une fois qu'on a la formation ou quoi, ben si on a besoin, tu es là. Donc ça, c'est vraiment génial, vraiment. Donc euh... Voilà, c'est... Super ah ben, Je suis vraiment, vraiment contente d'avoir pu faire ça pour toi parce que c'est vrai que vous êtes nombreuses à me dire « Oh là là, mais Nathalie, tu as été un déclic dans ma vie, ouais. tout a changé à ce moment-là. » Et je dis « Mais c'est dingue quand même que, que j'ai réussi à faire ça. » Et pour ça, ouais, j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude, quoi. Pour euh, bon, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps, j'ai mis beaucoup d'énergie dans ce projet, mais je suis super contente d'avoir pu, euh, pu faire ça. Quoi. Et du coup, est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui peut-être ne te soutenaient pas au début et peut-être qu'ils ont un peu changé d'avis ou c'est peut-être pas encore le cas, vu tu es au tout début euh... Euh, ben en fait, euh, autour, il y a des années, en fait, quand je parlais de ce projet-là, non, j'avais pas spécialement de, de soutien parce que justement, comme je te disais, on disait oui, il y en a beaucoup, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, euh, effectivement, quand on voilà, j'ai montré la formation, j'ai montré aussi le groupe, donc euh, sur lequel on était toutes, et en fait, effectivement, j'ai de bons retours en me disant oh, mais en fait, c'est pas si mal que ça. Et puis euh, fonce quoi. Donc je, je suis contente aussi là, à ce niveau-là, je suis assez soutenue. Donc. Euh c'est euh, super. Ben, je pense qu'après, quand on découvre ta formation et qu'on voit que c'est vraiment une formation sérieuse, où il y a un réel suivi, où elle est aussi complète, etc., ben, on peut que approuver finalement. Donc, euh, les réticences qu'on a au début, ben, après, elles partent tout simplement. Donc euh, voilà. Super. Et est-ce que euh, justement, le fait de pouvoir payer la formation en plusieurs fois, est-ce que c'est aussi quelque chose oui. qui t'a convaincu? Complètement, oui, c'est ce que j'avais vu en plus avec toi. Tout à fait, moi, euh, voilà, financièrement, euh, de payer la formation plusieurs fois, ça m'a totalement convaincue. Complètement. Et d'ailleurs, je crois que tu es la seule à faire ça, parce que moi, les formations que j'avais regardées à l'époque, bah, c'était euh, voilà, des formations où il fallait payer la somme d'un coup. Et là, pouvoir payer tous les mois, c'est vraiment mais, une grosse épine euh, sortie du pied, quoi, parce que ça permet vraiment d'être soulagé financièrement. Moi, ça, c'est un gros plus aussi. C'est clair. Quoi. Puis ça prouve aussi ton sérieux. Si, enfin voilà, je veux dire, euh, on est quand même mensualisé tous les mois, il n'y a, a jamais de problème, donc euh, ça aussi, c'est un plus qui a fait que je me suis dit, si on peut faire ça donc, avec cette formation, c'est quand même euh, pas mal, quoi. Ouais. C'est euh... <rire> vrai que j'ai vraiment essayé de me mettre à la place de, de la future élève et de me dire, Qu'est-ce que j'aimerais comme formation Qu'est-ce que j'aimerais comme facilité euh, Voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment fait la formation aussi, où il n'y a pas des horaires précis, il n'y a pas des dates précises de formation, où vous vous entraînez quand vous voulez. Voilà, c'est aussi ça t'a aussi convaincu ce, ce côté vraiment liberté dans la formation ah, complètement, complètement, ça m'a totalement convaincue. On peut s'entraîner euh, une heure ou deux heures enfin euh, on se gère quoi aussi bien le soir que moi je sais que quand j'ai le petit à la sieste, il fait de grosses siestes donc du coup c'est là que je que je m'entraîne. Donc c'est vrai que c'est euh, c'est c'est un gros plus. On se gère en fait. On a vraiment euh, son planning. Il faut puis je pense que si on aime en fait moi quand je le fais c'est un travail, je pense que si vraiment on aime ça, on voilà, on le fait de gaieté de cœur en fait. Okay. On est content, on est même excité d'aller s'entraîner, donc c'est mm. génial. Et puis on gère vraiment son planning, ça c'est super. Et puis c'est vrai que quand on est maman ou quoi que ce soit, c'est pas toujours facile. Ou même ouais. quelqu'un qui n'est pas forcément parent, mais qui travaille, hein, qui a un boulot à côté, il mm. faut pouvoir s'organiser. Et là, on peut, on peut gérer son temps comme on le veut, donc euh, ouais, ça c'est super. Et certaines disent ben justement à distance il faut avoir une certaine volonté pour pouvoir le faire tout ça, qu'est-ce que toi tu dirais Est-ce que, est que ça demande réellement une vraie volonté ou est-ce que vu qu'on aime tellement ça finalement c'est pas si compliqué ça de, de s'y mettre deux heures par ci par là euh, as complètement, as ben, ouais. euh, moi qui suis voilà, j'avais euh, qui suis pas euh, très volontaire en temps normal. Si j'aime pas faire quelque chose, forcément, ben, je vais y aller à reculons. Mmh. Et puis il faut qu'on me motive. Mais là, pour le coup, comme tu dis, en fait, c'est tellement plaisant. Et puis on se prend, tel... on se prend au jeu finalement. Donc euh, on est content quand on arrive à faire quelque chose de bien ou quoi que ce soit. Donc on continue, on veut évoluer. Et c'est pas du tout euh, une contrainte d'être euh, voilà, à la maison et de s'entraîner toute seule ou quoi que ce soit. Parce qu'au contraire, c'est un vrai plaisir, vraiment, c'est un vrai plaisir. Et puis, il y a toujours des choses à apprendre, on a envie d'avancer, donc euh, c'est pas du tout une contrainte, pas du tout, au contraire. Super. Du tout. Et tu as déjà pensé à la suite, à la suite du projet Est-ce que tu veux ouvrir Est-ce que tu veux travailler dans un institut Qu'est-ce que tu aimerais faire par la suite Ben Moi, par la suite, j'aimerais commencer déjà par du, par du domicile en fait. Mm -hmm. Déjà pour avoir ma clientèle il a aller vraiment par étapes en fait. Après c'est vrai que l'idéal, un jour j'aimerais peut-être avoir euh, mon, mon petit institut ou quoi, mais ça c'est vraiment un projet qui est vraiment loin, qui, pour l'instant j'en suis pas là. Mais déjà si je peux commencer à avoir ma clientèle, donc euh, à faire du domicile, soit à la maison ou alors aller directement chez, euh, chez mes clientes et me faire mon réseau cliente, euh, ça, euh, ça serait déjà très bien et puis après voir comment ça évolue. Bah voilà, super. Bah voilà. Moi je conseille aussi de commencer comme ça, ça te permet déjà de commencer sans avoir trop de frais parce que finalement voilà. bon tu vas avoir les frais kilométriques mais à la limite tu peux euh, le, le faire passer sur tes pauses, forcément hein, on demande toujours les frais et, euh, et du coup comme ça t'as pas besoin d'avoir un local tout ça. Après si on a de la place chez soi ça peut être une bonne idée aussi de, de s'installer chez soi dans une petite pièce mais après faut ouais. avoir la pièce et tout. Après voilà c'est des choses qu'on peut faire par la suite voilà les choses évoluent des fois on déménage ou quoi donc on l'intègre dans la nouvelle maison et, euh, et voilà c'est pas mal est-ce est que ça, tu ouais. est-ce que tu as déjà eu l'occasion de tester les produits ou pas du tout encore eh bien écoute justement pour l'instant non j'ai pas eu l'occasion de tester les produits mais je suis impatiente en plus là tu as sorti les nouveaux vernis au top du top donc, euh, donc je suis assez pressée je pense que je vais faire une commande parce que euh, enfin voilà en plus c'est des produits, les produits que tu as c'est des produits qui sont hypoallergéniques et je pense que ça c'est super important. Bon moi personnellement j'ai pas de problème d'allergie mais c'est vrai que je pense qu'avoir quand même surtout à l'heure actuelle des produits qui sont sains, euh, qui en plus sont de qualité, euh, c'est juste le top. Donc euh, donc voilà quand je, je vois même au niveau des, euh, des vidéos que tu fais notamment sur euh, sur le bombé quand tu fais ton bombé et quand tu vois que le, le, en fait, le, le gel il s'auto-égalise tout seul moi je suis avec mon gel et je vois <rire> que je suis en train de ponts pour, <rire> pour avoir une forme à peu près correcte j'ai rien que ça je me suis dit mais c'est vraiment des produits au top quoi donc euh, ça donne envie vraiment Ouais, mais euh... parce que, ouais souvent on se dit, bon, je vais mettre un peu moins cher dans les produits. Ouais. Le problème, c'est qu'après, ben, on galère à le poser, il ne tient pas bien, on a des ah. réactions, euh, il chauffe énormément, des trucs comme ça. Et du coup... Euh, on croit que ça vient de soi, qu'on fait des erreurs ou tout, mais des fois, le, le, le produit en lui-même fait énormément. Et du coup, on va gagner du temps, on va gagner... Bah, les, les clientes vont être plus satisfaites, donc elles vont revenir plus facilement, elles vont plus facilement conseiller. Et en fait, on croit faire des économies sur un produit, mais ce n'est pas des économies. Au final, bah, on se met des bâtons dans les roues en utilisant des mauvais ah, produits. Donc après, ouais, je dis toujours, c'est un calcul à faire. Et d'ailleurs, mes élèves qui travaillaient avec d'autres produits avant... Euh, qui mm -hmm. changent de gel pour euh, utiliser les miens me disent tous, mais Nathalie, tes gels sont géniaux. Maintenant, toutes mes peaux tiennent, c'est incroyable. Pourtant, j'ai rien changé et, euh, et je dis bah oui, <rire> fallait juste euh, juste non. les tester quoi. Donc Complètement. Ben, euh, oui. Moi, si tu veux, comme j'ai commencé la, la formation en octobre, c'est oui. vrai que je travaille beaucoup sur mon entraînement actuellement oui, voilà. et oui, euh, sur les fond. proches. C'est oui. pour ça qu'au niveau des produits, en fait, pour l'instant, je, je prends des produits qui ne sont pas euh, trop chers, pas forcément de bonne qualité, mais c'est juste pour m'entraîner. Oui. <rire> mais après, je sais que quand je vais commencer à, à gérer, entre guillemets, et être plus au point, euh, là, par contre, au niveau des clientes et tout ça, je vais avoir de la qualité. Donc, je ferai appel à tes produits, ça c'est clair. Là, c'est vraiment parce que, voilà, je suis sur mon entraînement et que c'est pour... Pour apprendre vraiment les, les bases et euh, voilà mais après c'est sûr que je suis une vraie cliente je pense que voilà c'est toujours pareil il n'y a pas qu'il a le travail mais il y a aussi la qualité des produits qui font que, euh, pour, que pour faire les choses bien il faut l'association des deux quoi c'est ça exactement très bonne bon philosophie je pense que je peux <rire> <rire> Pardon. super euh, donc voilà on a déjà bien fait le tour de la question est ce que tu voulais encore rajouter peut-être un dernier mot à celles qui se disent encore oui mais j'ai des c'est quand même à distance et puis je sais pas au niveau du prix et tout qu'est ce que tu aimerais leur dire peut-être au toit de avant la formation qui avait peut-être cette petite peur euh, de te lancer oui. qu'est ce que tu aimerais dire ben, En fait j'aimerais leur dire que moi j'étais pareil en fait moi aussi j'avais cette appréhension sur les formations à distance etc mais là vous pouvez y aller vraiment les yeux fermés mais quand dis les yeux fermés c'est vraiment aussi bien au niveau du tarif, finalement, parce que ta formation, elle est, euh, elle est loin d'être excessive par rapport euh, aux formations qui se font en centre. Et elle est vraiment archi-complète. Il ne faut pas avoir peur justement du côté à distance parce qu'au final, eh bien, on apprend vraiment très, très bien. Et mieux parce que la formation, elle est plus longue. Donc, il y a un meilleur suivi aussi bien, avant, aussi bien pendant et après la formation. Donc, euh, ta formation, pour moi, elle est à distance, mais elle est beaucoup plus complète et beaucoup plus enrichissante que formation en centre. J'en je, enfin, suis la preuve puisque je la fais donc euh, si je parle comme ça aujourd'hui, c'est que j'en suis entièrement satisfaite et pourtant moi j'étais dans ce cas-là et moi aussi j'appréhendais un peu le côté à distance mais il n'y a que des avantages aussi bien le, le temps qu'on y consacre, on se gère, en plus de ça la formation est juste au top. Euh, on, se, on, on se corrige entre nous, toi tu es là pour nous corriger, donc on poste nos, nos photos donc, euh, sur le groupe privé. On est corrigé, il y a toujours quelqu'un qui, qui répond, qui nous soutient. Enfin, c'est vraiment. Je... Allez-y les yeux fermés, honnêtement, vraiment. Moi j'y suis et j'en suis très satisfaite, donc euh, vous pouvez foncer. <rire> Super. Juste encore une petite parenthèse. Est-ce que tu as bon. senti la bienveillance sur le groupe Parce qu'il y a d'autres bon. groupes où ils se dans les pattes un petit peu et moi c'est pas du tout ce que je veux est ce que tu as senti ça oui complètement et là aussi j'avais une petite appréhension sur ça parce que c'est vrai que des fois bah, les filles entre elles c'est pas toujours très sympa surtout dans l'esthétique donc euh, et en fait j'ai vu pas bah, du tout quoi sur le déjà quand on... quand on est inscrit on a des bienvenus de tous les côtés donc déjà c'est vrai que on met un pied dans, la, dans cette famille, dans cette grande famille. Et après, c'est vraiment super bienveillant. Donc, euh, quand on fait, enfin moi j'ai remarqué, voilà, quand on fait une pause ou quand on n'est pas trop sûr de ce qu'on a fait, on se dit que c'est pas très top, c'est pas grave, on poste la photo, on n'a pas peur de se dire, oh là là, on va peut-être me critiquer ou quoi que ce soit. C'est toujours bénéfique. Mm -hmm. Donc, euh, c'est bénéfique dans les deux sens, aussi bien quand c'est réussi que quand c'est moins bien. On dit, bon ben ça, il faut corriger ça ou ça. Mais toujours dans la bienveillance, il n'y a jamais de de dons négatifs, en fait. Donc, euh, ouais. non, franchement, euh, c'est top. C'est notre, notre petite bulle à nous, <rire> notre voilà, petit monde ça. de bienveillance. <rire> Complètement. Ouais. Ouais. <rire> Super. Euh, est-ce que je peux justement dire aux filles qui sont, euh, qui sont intéressées peut-être par cette formation, mais qui, qui ont besoin peut-être de, de discuter un petit peu de tout ça, est-ce que je peux leur dire de te contacter Bien sûr, sans problème, ouais. aucun problème, avec plaisir. Bah, euh, je trouve que c'est très bien parce que moi qui suis en plus dans la formation, donc, euh, et puis qui débute, qui a commencé, donc euh, je suis là, je suis dispo, euh, on peut me poser autant de questions qu'on veut, sans problème. D'accord, super, c'est impeccable. Donc je mettrai euh, tes coordonnées donc, euh, sous cette oh. vidéo pour qu'on pour qu puisse euh, éventuellement te contacter si, euh, si l'une d'entre elles est peut-être intéressée, ah. mais a encore peut-être quelques questions sur la formation. D'accord, pas de souci. Ok. Eh ben super. Alors, je te remercie infiniment pour cette vidéo. Et puis ben, je te dis à très très vite sur le groupe. Merci à toi. <rire> Bonne à <bientôt>. journée. Salut. <rire>